Pour ceux qui pensent que je fais euh, ma révolte seulement de mon canapé, regardez ce qui suit. Merci. Oh, bon euh bon oui, fini. bonjour les amis. Aujourd'hui, nous <rire> allons jouer les... <rire> Comment dirait-on <rire> Euh... euh J'arrive pas à trouver le mot. Oh, On va jouer les là. <rire> Il me dit, mon chéri, on va jouer les hors-la-loi. Ouais, on va aller faire un petit tour en Italie. Bon, voilà. Alors, euh, on a décidé ce matin. Il fait beau. Et un beau soleil, voilà. ah, c'est super, c'est génial. Et donc, euh, on va aller faire un petit tour en Italie. Ah ouais, je sais, je sais, je sais. Ah, la cigarette, c'est pas bon. bah ben non, ben, c'est pas meilleur que le masque, en fait. Hein. Puis le masque, c'est obligé. La cigarette, c'est un plaisir, donc. Euh, et ben, écoutez, hein, autant se faire plaisir. Donc voilà, voyez, un petit peu, euh, euh, on a pris l'autoroute, hein, parce qu'en en fait, on, on est censé se rendre dans un cabinet médical qui se trouve en Italie. Ouais. Et, et ben, pour ça, on a pris l'autoroute, c'est dommage. On a un petit peu loupé euh, le... Comment dirais-je Les bords de mer, euh, tout ce qui est beau. Euh, mais peut-être qu'au retour, on le fera. Mais regardez-moi ces beaux paysages. Rien que pour ça, ça vaut la peine. C'est magnifique. Hein. Voilà. Donc, euh, ah, le voyage nous revient un peu plus cher, c'est vrai. Mais, oh, pff, quel bonheur, quel plaisir de sortir par un si beau temps. Et de... Défier euh, ces bêtises, ce gouvernement, euh, parce que ah, on autant en profiter aujourd'hui, hein, parce que après, on ne sait pas ce que ça, qu'on nous réserve hein, de toute façon. Donc, euh, autant en profiter. Hein. Euh, je pense que ce soir, bon, moi, je ne l'écouterai pas. Hein, je je m'en fiche un petit peu. Et de toute façon, euh, il me donne mal à la tête, donc je ne vais pas l'écouter. Mais euh, le trois quarts des gens. Eh oui, voilà. Vous voyez, on est en Italie. <rire> Euh, les trois quarts des gens vont vouloir écouter ce que va dire euh, euh, ce cher euh, coquille vide là, que je ne peux pas voir ni en peinture, ni, euh, ni en rien du tout. Et euh, donc je pense euh, qu'il va nous laisser un petit peu... Euh, et Il va arrêter de tirer sur l'élastique là, le temps de... des fêtes. On va un petit peu pouvoir souffler un peu. Hein. Peut-être qu'on aura le droit d'aller euh, outre, euh, dépasser les 1 km de chez nous, je ne sais pas. Euh, D'ailleurs, à ce propos, j'ai entendu l'autre fois, c'était trop drôle. Il y a une personne qui a posé une question et j'ai encore pas trouvé la réponse. Et si quelqu'un a une réponse, moi, j'aimerais bien qu'on la donne. C'est, euh, vous prenez votre voiture. Alors, en sachant que vous n'avez pas le droit de dépasser euh, plus de euh, 1 km autour de chez vous, à pied. Euh, vous prenez votre voiture, je crois que vous avez le droit à combien à la voiture Je ne sais plus. Vous avez le droit à 100 km à la voiture. Bon, alors, moi, je me pose la question. Vous prenez votre voiture, vous faites donc vos 100 km. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez fait vos 100 km Est-ce que vous restez dans votre voiture Ou est-ce que vous sortez de votre voiture Parce qu'au final, une fois que vous êtes sorti de votre voiture, vous êtes au-delà des 1 km de chez vous. Donc, bah, et vous n'êtes plus euh, dans, dans la loi, au final. Enfin, ou dans le décret, ou dans je sais plus quoi. Enfin, dans ce qu'on nous demande de ne pas faire, quoi, finalement. Donc, euh, euh, si vous avez une réponse, euh, ça serait cool. Parce que moi, je ne sais pas. Alors, est-ce que je sors de ma voiture au risque de me prendre une contravention parce que je suis au-delà euh, du 1 km de chez moi Mais au final, comme là, avec ma voiture, j'ai le droit d'en faire 100 alors euh, on fait quoi Comment ça se passe Je ne sais pas, je n'ai pas trouvé la solution. Voilà, donc euh, je vous fais profiter du paysage à regarder ce beau soleil, magnifique ce beau soleil. Et, euh, et, euh, et pour l'instant, euh, tout va bien, tout va bien. Alors on a préparé euh, nos attestations, on a tout préparé, euh, mais tout... Va bien, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout va bien. Et non, mais vous imaginez sérieux, euh, euh, et on l'a passé la douane. Ah, on a passé la douane, il n'y avait personne. <rire> vous imaginez un peu euh, euh, tout, tout toute cette police qu'il faudrait déployer pour pouvoir regarder euh, les attestations de chacun. Non, mais personne n'irait au boulot au final parce que... Ah, oh, tiens, vous avez vu Non, vous n'avez pas vu Ah, il y, a, il y a des gendarmes euh, italiens qui viennent de passer. Euh, je ne sais pas si vous imaginez le nombre de, de policiers qu'il faudrait déployer pour regarder toutes les attestations des gens, où ils vont, comment ils vont, qu'est-ce qui se passe, et etc., etc. Donc... Euh... À un moment donné, il bah, euh, faut, faut aussi se poser les bonnes questions et puis euh, bah, euh, voir un petit peu ce qui se passe. Moi je, je suis contente ce matin. Je, je joue les hors-la-loi et ça me plaît terriblement. Non mais regardez-moi ces beaux paysages. Oh là là là là Est-ce que ça vaut pas le coup Sérieux. Allez, on se fait une petite balade. Comme ça, vous sortez ceux qui ne peuvent pas. Voilà, on est en Italie. Oh, on est en Italie. En Tatalie, comme dirait mon fils. Regardez ça si c'est beau. Alors, et, et, voilà, Et vous entendez en voix de fond, il y, y a mon mari qui parle et euh, il semblerait qu'il y ait euh, une usine de chaussures qui soit très très très ancienne dans les parages. Et le problème c'est qu'on ne sait pas si elle est ouverte ou pas. On va le savoir tout de suite, puisqu'on est arrivé. Mais à première vue c'est où Oups, attention, pardon a première vue c'est ouvert Eh hey, oui Attends non mais non, ça c'est Non, en gros, ça c'est pas. Non, c'est pas, pas ça. Ça n'a rien à voir, ça. Hein. Elle n'est pas là. Si c'est pas là, c'est pas où C'est pas... peut-être un peu plus loin Ouais. Je te dis, mais ça, ça c'est le truc de magazine de bricolage. Enfin, le magasin de bricolage toujours est ouvert, hein, donc oui, ça, ça fait le roi Merlin, ouvert ça en fait partie euh, des, des, Merlin, en des choses essentielles, hein, le bricolage. Ah bah oui, il faudrait quand même pas qu'on euh, qu perde trop l'habitude de travailler, hein, ça serait con, hein, donc, euh, non, ouais, bah ouais, il faut garder. Certains magasins ouverts, quand même. Alors, je sais pas du tout si la loi italienne, c'est la même que la loi française, actuellement, mais bon, euh, de toute façon, les lois en ce moment... Euh, euh, comme elles veulent plus rien dire, c'est un petit peu du n'importe quoi, du je m'en foutisme. Chacun fait sa loi en fait. Et euh, là, hein. moi, je trouve ça plutôt cool. Ah ouais, c'est pas le meilleur endroit hein, là, hein, mais c'est juste pour vous parler. Écoutez, hein, on visite, hein, voilà. Euh... voilà. Ah, c'est original, ça tient. <rire> <rire> Ah, c'est original! Ah, c'est original! Ah, ouais, ouais, ouais, je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça. Marqué hein, en France, hein, c'est le PQ hein, qui qui marche bien. Hein, donc euh, là, les bouteilles de verre, c'est peut-être plus utile quand même. Hein, ne serait-ce que pour récupérer de l'eau ou de la boisson ou euh, n'importe quoi. Enfin bon, euh, plus utile que le PQ, je trouve. Mais enfin bon, chacun hein, a sa façon de voir. Voilà! Donc, euh, ah là, il y a la montagne en face. Là, ça. Donc ça, c'est l'équivalent d'un peu du roi Merlin. C'est un truc de bricolage. Voilà. Si je sais jamais vous, vous passez dans le coin, dans la région, vous saurez remarquer, voyez, il y a tout ce qu'il faut à côté. Voilà. regardez moi ça. Par l'entrée, peut-être Oui, mais... <rire> <rire> <rire> On voit bien que c'est des Français, elle est vraie frère dingue, tu sais. Des touristes. Ah, ça, ça, des touristes, ouais. Voilà. Oups. Ah oui, je sens, déjà, j'entends, je, je, j'entends, quand, enfin, euh, j'entends, non, j'imagine, déjà, quand euh, vous allez regarder cette vidéo, oui, certains, j'entends je, je, bien, hein, certains qui vont dire, « Ouais, voilà, vous respectez rien, et c'est à cause de vous qu'il y a autant de bazar, et c'est à cause de vous qu'il y a des clusters, parce que vous respectez rien, patati patata. Bah, » Les clusters et, dans la voiture à deux… Eh bien, écoutez, j'ai envie de vous dire que les clusters, en fait… Euh, euh, c'est rien, c'est des, des âneries, il n'y a pas de clusters, les clusters c'est juste les gens euh, qui se font tester alors qu'ils n'ont pas de, de symptômes, c'est ça les clusters C'est euh, les tests c'est les tests qui sont euh, des faux positifs et on en parle, hein, tout le monde en parle, hein, de ces tests qui sont faux positifs hein. et, euh, mais euh, c'est en fait euh, les gens qui sont chez eux avec euh, tellement de peur au ventre qu'ils n'osent pas sortir et euh, qui se disent protégés et protégés de quoi Protégés bah, d'un virus qui, qui, comme la démocratie, a pris ses clics et ses claques et euh, bah, il est parti, il n'y en a plus du virus, il est en train de diminuer. D'ailleurs, euh, ceci dit, en parlant du virus, vite fait, là comme ça, euh, j'ai appris hein, par le docteur Raoul, hein, c'est quand même pas moi qui l'ai inventé hein, pour regarder ses émissions, il a quand même dit qu'il y avait sept, non pas une. Mais du coup, le virus s'est divisé en sept parties. Alors, euh, <rire> bonne chance pour ceux qui se font dépister. Bonne chance pour ceux qui se font dépister hein, et qui croient encore en ces tests euh, à la noix qui, euh, qui, qui vous enfoncent jusqu'au bout du nez alors que vous avez la possibilité juste avec un test... Euh, Salivaire ou un test sanguin de savoir euh, si vous si vous avez euh, euh, attrapé ou si vous êtes asymptomatique ou n'importe. Ben, bon courage à vous hein et euh, donc avant que vous me, me traitiez de, de hors la loi etc parce que waouh on a été faire un tour hein, en Italie et ben oui et euh, et euh, je vais vous dire, hein, euh, vu mon âge, euh, vu tout ce que j'ai traversé, euh, ce n'est pas un virus supplémentaire qui va me faire peur. Aujourd'hui, les virus, ça fait des millions d'années qu'ils existent, les virus, ils, ils, ils existent euh, depuis euh, la création de la Terre. Donc, euh, un de plus ou un de moins, euh, ça ne sera pas le premier, ça ne sera pas le dernier. Il n'y a que le nom qui change, en fait. Hein, mais ça reste juste un virus grippal où je, cette année, ils ont décidé de nous emmerder tous, le monde entier, avec ce virus qui n'a qui plus Dieu d'être. Euh, J'en reviens encore au professeur Raoul, mais il y aura aussi le professeur per, euh, Perron. Et euh, l'autre, comment il s'appelle Et il y a Toussaint aussi. Ah ouais, moi je les adore, moi tous les trois, là, je, je les kiffe, je les kiffe parce que... Euh, et ils ont euh, une approche euh, très euh, réelle et très euh, sympa euh, de ce qui se passe aujourd'hui. Et oui, y a-t-il euh, une bêtise qu'ils n'ont pas commise Et d'ailleurs, euh, le professeur euh, Toussaint Nanperonne euh, dit qu'il y a même lieu de faire un deuxième livre, tellement il y a de choses qui sont... Euh, qui, qui, qui sont encore en ce moment en train de sortir et qui sont complètement ahurissantes. donc si vous voulez rester chez vous les amis, restez chez vous, il hein, n'y a aucun problème hein. moi j'ai décidé de venir prendre l'air de, de m'oxygéner de voir autre chose et regarder en plus le ciel il est bleu mais moi je n'ai jamais vu ça fait longtemps que je n'ai pas vu un ciel comme ça regardez comme il est beau il y a des petits nuages comme ça à droite et à gauche, bah ouais mais bon c'est sympa euh, ça met un peu de, de couleur dans le ciel bleu et puis, euh, ce magnifique soleil, regardez ça. Ouais, je sais, j'ai le pare-brise qui est un peu sale. Ouais, ben bon, c'est pas grave, vous voyez l'essentiel. C'est le principal. Voilà. Regardez ça si c'est pas beau. Bon, alors, euh, pour info, euh, l'usine de, de chaussures n'existe plus. Donc, euh, on fait demi-tour. bah c'est pas grave, on se promène dans tout temps. C'est pas vraiment le plus grave dans l'histoire. De toute façon, on n'allait pas spécialement acheter. Hein. C'était juste pour regarder, pour voir et euh, voilà, alors maintenant on cherche un petit commerce sympa, histoire de faire euh, deux, trois courses, et puis après, ben, on va se rentrer euh, gentiment, et voilà, voilà mes amis, voilà ce que vous perdez en restant chez vous, cloîtrés, regardez ce que vous perdez, enfin on est en Italie, hein, mais euh, en France c'est pareil, il hein, y a des superbes endroits en France, hein, euh, Là, c'est parce qu'on est tout près. Hein. On est à moins de 5 km. Ah oui, oui, non, mais on est à moins de 100 km, donc on a le droit. <rire> Et surtout qu'on est dans la voiture, donc on a le droit, il n'y a pas de souci pour ça. Euh, vous pouvez sortir de chez vous, vous pouvez vous aérer les poumons, vous pouvez faire ce que vous voulez. Restez pas cloîtrés chez vous. Sortez, respirez l'oxygène. Allez, respirez, ça vous évitera de tomber malade allez vous remplir les poumons, allez euh, au soleil, baladez-vous, même sous la pluie, qu'est-ce que ça peut faire La pluie, ça nettoie. Et puis après, c'est quoi le problème Allez, un peu de courage Moi, j'ai vu des, des anciens médecins qui témoignaient, des, des médecins, pas des anciens, c'était des médecins qui, qui étaient à la retraite, qui témoignaient et qui disaient que il faut pas, faut pas, faut pas vous laisser faire, faut pas vous laisser envahir par la peur. La peur diminue vos défenses immunitaires. Alors ne vous laissez pas envahir par la peur. Bougez, bougez, bougez. Après, euh, comment vous dirais-je Il y a des gens qui ne peuvent pas bouger, qui sont dépendants des autres, c'est sûr. Mais ceux qui peuvent, restez pas cloîtré chez vous. Avec euh, la peur de quelque chose qui n'existe pas, enfin qui n'existe plus. Qui, qui est, qui est euh, un virus qui vous, qui vous est donné par le gouvernement. C'est eux qui veulent que vous restez chez vous, c'est eux qui vous donnent euh, cette peur. Et alors ça sert à quoi Vous êtes bien Vous êtes en forme Ça va, la vie est belle pour vous Et bien bah, pour moi en tout cas, c'est euh, super Là, euh, <rire> j'ai toujours été une rebelle j'ai jamais aimé les lois j'ai jamais aimé qu'on m'impose quoi que ce soit je suis euh, hors euh, je suis hors normes c'est peut-être pour ça aussi que je suis pas pas adorée et spécialement aimée par euh, beaucoup de gens mais je m'en fous voilà. je n'accepte pas les, les ordres et je, je serai une très mauvaise militaire en fait et un très mauvais soldat et un très mauvais policier et un très mauvais gendarme parce que je suis euh, contre euh, le mensonge, je suis contre l'hypocrisie, je suis euh, contre, euh, contre tout ça. Enfin, ce n'est pas, pas, pas que je suis contre, c'est que je ne suis pas pour en fait. Voilà, la différence est là. Et euh, surtout quand c'est complètement absurde, complètement aberrant et que ça n'a aucun sens. Aucun sens. Voilà. Depuis quand euh, on est obligé de nous dire ce qu'on doit faire ou pas faire, euh, on n'est pas assez grand pour savoir euh, euh, On n'est pas assez grand pour savoir que rouler vite est dangereux, on n'est pas assez grand pour savoir que bah, si on mange certaines choses, on va tomber malade, on n'est pas assez grand pour savoir euh, euh, qu'il faut rester à la maison. En fait, on vous dit euh, « restez chez vous quand vous êtes malade », mais va, vous ne le saviez pas ça avant Le gouvernement était obligé de nous l'apprendre, vous ne le saviez pas ben, moi, quand euh, je ne suis pas en forme, quand je suis malade, je reste chez moi. Hein, je n'ai pas besoin que le gouvernement me confine. Hein. Je reste chez moi, puis j'attends que ça passe. Voilà. Et puis, bon, euh, du coup, ben, j'évite le doliprane, hein, puisque comme j'ai fait une, une hépatite médicamenteuse, le doliprane, ben, je ne le prends pas. Et ça me va très bien, parce qu'en fait, il ne me sert à rien. Il ne m'enlève pas les douleurs. Donc, de toute façon, voilà. Alors, euh, je vous conseille de prendre pas de paracétamol, ou très peu. Et euh, vous irez beaucoup mieux. En tout cas, votre foi s'emportera très bien. Voilà. Métro, boulot dodo. <rire> il est ouvert, le métro ouais, il est ouvert. Je sais pas si il faut une carte. Hein. Ah oui, si, il faut la carte des... Euh parce que le métro c'est pour les.. Pas grave pour les métros c'est pour les grandes entreprises. Ouais pour les professionnels. À moins d'avoir la carte pro euh, d'un restaurateur, euh, tu ne pourras pas y entrer. Bah écoute.. Euh... Va voir et tu vas voir ce qu'ils disent. Hein. Il n'y a personne. Bon, alors, nous allons quitter l'Italie. Donc, nous passons par la douane. Et, et, et, attention. Attention. Qu'est-ce que ça va donner Pas de contrôle. Ah, bah, il avait rien, dis donc! Oh, il y avait rien! Sérieux? Même pas un policier, même pas un gendarme, même pas un. un, un douanier, rien! Que dalle! Na, peanut! Peanut! Bon, bon d'accord, là, c'est pas le meilleur truc, le tunnel, il euh, n'y a vraiment pas grand-chose à voir. Mais euh, juste pour vous montrer que. Il y, a, il y a peanuts nulle part quoi. Donc en fait, si je comprends bien, si j'ai bientôt compris comme aurait dit Coluche, c'est que le gouvernement vous fait croire qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire, et comme on n'est pas assez intelligent pour aller voir de nous-mêmes ce qu'il en est, du coup on les croit. Donc on se dit, on n'a pas le droit, on ne fait pas ça. Ouais, sauf que quand on est sur place et quand on va voir vraiment ce qui se passe, bah, qu'est-ce qui se passe Et ne bah, il se passe rien en fait, parce que depuis euh, Nice tout à l'heure, hein, vous avez vu comme moi Personne, rien. Euh, non, bah spécialement parce que la dernière fois pareil. Donc on est vraiment, soit il n'y a vraiment rien, soit on est vraiment des grands chanceux, hein, parce que. C'est ce que je disais tout à l'heure, ils n'ont pas les moyens de surveiller partout. Donc le meilleur moyen de surveiller sans surveiller, c'est de faire peur en disant, sortez pas, voilà. Parce que vous allez risquer ça ou vous allez risquer ça. Sauf que si vous allez vraiment voir ce qui se passe, vous voyez, je vous le montre, je vous cache cacherai, c'est en direct. Enfin en direct, non, c'est une vidéo que je tourne, mais la vidéo, je la tourne en direct. Donc c'est pareil, il n'y a rien. Eh bien on va voir pour la Turbie Oh, bon, on va voir, c'est pas... Ils sont, avec un ils sont, les écoute. Bah c'est pas grave. Ils passeront à la télé. Ah non, non, on va commencer à les filmer. Ah. J'ai pas envie d'être en même. Mais, eh ben, moi, je filme le paysage, hein, c'est pas de ma faute ils sont devant, hein. Qu'est-ce que tu veux qu'ils foutaient la Turbie Ils sont, à la Turbie. Ben, c'est ils ils vrai. Pas... Ils ont Oui, y ils sont. Ça dérange quoi Après, ils leur répondent peut -être pas, mais ils sont. Ah, la lumière au bout du tunnel, vous la voyez Vous la voyez, la lumière au bout du tunnel Eh ouais, ça y est, elle est là La lumière au bout du tunnel, elle... Ouais, moi, je trouve cette... Oh, punaise C'est vraiment génial, ça. Je trouve que ça a une grande signification, là, vous voyez ce qu'on vient de vivre, là. La lumière au bout du tunnel. Voilà. Alors, c'est pas dit qu'il n'y en a pas d'autres, des tunnels, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas la lumière au bout non plus, hein. Tiens, regardez oh Oh là, là là là là là Et vous voyez euh, sur la gauche là, les le tunnel il a des, des trous. Ouais, il y a De plus en plus de trous. Ouais. Bientôt il n'y aura plus de tunnel, il y aura plus que. Il y aura plus. Il n'y aura plus que la lumière au bout. En attendant, je vous fais partager ces merveilleux paysages, je trouve ça magnifique. Bah ben, Dido je crois qu'on n'est pas les seuls à braver les lois, il hein. y en a d'autres. Hein, euh... Vu qu'on n'est pas les seuls sur la route. Et ça m'étonnerait que ces gens-là y travaillent. Ah, ils, ont... ils doivent tous avoir l'autre petite attestation comme nous, hein, mais.. Attends. On va pas s'empêcher de sortir. Regardez encore cette belle lumière. Et hop plat Et oui, ah ça vous avez vu le panneau Allez, on est arrivé en France. Ah on est arrivé en France. Eh ouais. Tiens, alors ça, si vous ne voyez pas la signification, moi je sais pas quoi vous dire. Hein. Regarde. Moi, j'adore la Côte d'Azur pour ça, voilà, c'est joli. Alors, je ne dis pas que la France, le reste de la France est moche, hein. parce que je crois que du nord au sud, euh, depuis la région parisienne jusqu'à la jusqu euh, région PACA, j'ai tout fait, mais... Mais ici, c'est différent, je sais pas. Il y a quelque chose de différent par rapport à ailleurs. Pour avoir été euh, en région parisienne, euh, dans la Nièvre, euh, quelques, quelques temps sur Bordeaux, et maintenant ici, ben, bah, je, je sais pas. Voilà, c'est un petit hommage à tous ceux qui ne peuvent pas sortir de chez eux, ou qui ne veulent pas. Euh, je vous envoie euh, plein de belles choses, plein de bonnes choses. Voilà, magnifique paysage. Puis, c'est des endroits où, où l'air n'est pas complètement pollué où on peut respirer euh, tranquillement, faire le plein d'oxygène, faire le plein d'énergie positive, faire le plein de bien, quoi. De bonnes choses, de belles choses. Vous voyez, on n'est pas les seuls sur la route. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Bon, en dehors des camions, bien sûr, hein, ils travaillent. Hein. C'est pas pareil. On est loin encore de la turbine Non. On a passé menton. On a menton. Ah ah. Village perché. Ah, <rire> oh, génial, village. Village perché. C'est génial. Comme quoi, il n'y a pas que les humains qui sont perché les villages aussi sont perché. <rire> Tito, mais ils vont, où, tous ces gens-là. Ils vont. Eh ben, ils mènent leur vie tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Ah non, je vais faire, hein Nice Nice 20 Jamais au grand jour. Jamais. Mais bon, enfin bon. Les paysages sont bons quand même. Ben oui, en fait, je suis en train de repenser à ce que je t'ai dit tout à l'heure sur les, les droits qu'ils ont ou pas de regarder. Mais euh, au final, c'est normal de ne pas marquer d'heure quand tu vas faire tes courses. Parce que tu sais quand tu arrives, mais tu sais jamais quand tu repars. Parce qu'on peut aller faire les courses. Non, il y a un truc que j'ai partagé tout à l'heure sur ma page. Et il euh, y avait. Euh, ils n'ont pas le droit. Et ils n'ont pas le droit de contester le fait que vous alliez en course, que vous ayez dépassé l'heure. Bah oui, euh, si vous allez dans un grand magasin, dans une grande surface, vous savez quand est-ce que vous... Vous savez quand vous rentrez, mais vous ne savez pas quand vous sortez. Donc, ça serait complètement absurde de marquer une heure de sortie, alors que vous ne savez pas. Autant vous allez faire vos courses en cinq minutes, et puis vous allez perdre une heure par rapport à votre attestation. Ou bien vous allez faire vos courses en deux heures et là vous dépassez largement l'heure que vous avez inscrite. Donc euh, de toute façon, il y a un truc qui, qui cloche. Voilà aussi, c'est pas cohérent. C'est pas cohérent. Bien, bien pas. Petite visite à Auchan pour venir chercher deux tablettes de chocolat pour mon garçon pour lui faire un gâteau au chocolat blanc parce qu'il kiffe le chocolat blanc. Bon, alors je suis passée hein, et j'avais pas le masque à se freiner, voyez bien. Waouh! Bon, on était venu pour des tablettes de chocolat, on finit avec les calories de l'avant. Ah mais je n'en ai pas pris. Non, mais après, c'est vrai qu'après, au 1er décembre, ils ne de plus. Il n'y a plus besoin de Euh J'en ai encore, mais si on en. On peut en prendre aussi. Ça va, ça va. <rire> voilà. Donc, on n'a pas le droit. Voilà. Et voilà, et voilà, et voilà. Et oui, on n'a pas le droit. Non. Ah, eh, eh. On aura peut-être le droit ce soir ou le 1er décembre, fringues, je ne sais pas. Pareil, hein. les fringues, aussi. Ah, les fringues sont fermées aussi. Donc, on n'a plus le droit de s'habiller non plus. Oh, c'est ballot, oh, c'est la merde. Et le PQ, il est fermé aussi ou pas parce que euh, je sais pas, autant. À euh... ah, cette rythme-là, on va finir par se faire des fringues avec du PQ. Alors, toi, qu'est-ce qui est essentiel La nourriture L'alcool, c'est essentiel Le chocolat blanc C'est par là Le chocolat dans. Ouais. Il n'y a plus que celui-là. Voilà, OK. Ah oui. Ah oui. sérieux, moi, ça me fait rire parce que 60 millions de personnes au et envoient le masque. Quand vous voyez le nombre de personnes qui y a déjà au champ avec le masque, bah vous dites que 60 millions, ça va être un peu compliqué quand même. Un peu compliqué. Mmh. Ah, faut dire qu'il y a... Euh, Il y a une multitude de masques superbes. Il y en a, ils sont très mignons. On devrait faire une collection année 2019-2020. Euh, 2019-2020, 2020-2021, pour une nouvelle collection de masques. Je pense qu'il y en a qui ont déjà pensé, je pense que ça existe déjà. Hein. sérieux. Comme disait Anne Romanov, hein, si euh, on m'avait dit l'année dernière qu'aujourd'hui euh, je serais avec un masque chirurgical sur la tête, que je me serais bien demandé pourquoi. Parce que du temps où je travaillais à l'hôpital, j'en ai jamais porté. Et maintenant pour venir faire mes courses, euh, on est obligé de les porter. C'est assez hallucinant. C'est assez hallucinant, j'ai envie de dire. Eh oui, c'est génial. Eh ben voilà, nous sommes rentrés. Alors, je tiens à vous signaler qu'à la vallée du Vesubi, il y avait euh, des gendarmes qui étaient bien euh, rangés et mais qui n'arrêtaient personne. On est tous passés tranquilles, sans problème, euh, aucun souci. Alors, pour ceux qui ont encore peur, j'espère que cette vidéo bah, vous aura un peu enlevé la peur que vous avez. Que, je pense que c'est maintenant à nous de, de se dire ce qu'on doit faire ou ne pas faire, ce qu'on a envie de faire ou pas faire. C'est à nous maintenant de faire vivre ce que l'on a envie de vivre et euh, arrêter avec cette peur, parce qu'en fait, euh, ce qui crée la peur, ce sont les mots, les mots qu'on entend euh, euh, via les informations, euh, via le gouvernement, etc., alors, euh, juste pour vous dire que moi, j'ai pris les devants par rapport euh, à ce coquille vide-là euh, qui va nous faire son élocution ce soir. Euh, moi, j'ai pris les devants par rapport à lui. Je, je montre que je n'ai absolument pas peur euh, de... En fait, euh, j'ai fait tomber mes, derniers, mes dernières peurs et je fais tomber aussi euh, l'appréhension. App, du masque, j'ai compris d'où venait l'appréhension du masque. Ma, ma frustration vis-à-vis -vis du masque, ouais, j'ai compris. Et ça ne veut pas dire que je ne vais pas continuer à me battre pour mon fils, ça ne veut pas dire que je ne vais pas continuer euh, mes actions, ça veut juste dire que maintenant je le fais avec le cœur, je le fais euh, avec l'amour, avec euh, la lumière, et euh, bien sûr que c'est néfaste le masque, sauf que maintenant je le fais en conscience, avec mon cœur et mon âme, et euh, je m'impliquerai moins énergétiquement et euh, plus euh, autrement, voilà. Euh. Je ne vous en dis pas plus pour l'instant, parce que moi-même, je ne sais pas trop. Mais euh, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, et qui vont changer encore, et qui vont continuer à changer. Et euh, je garde patience, même si c'est compliqué. Euh, je garde espoir, ce qui n'est pas du tout compliqué, qui est très bon. Et je garde la foi. Je garde la foi dans, de, dans un meilleur avenir, un avenir euh, serein. Merci. J'espère que cette petite balade vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour un autre live ou une nouvelle vidéo. Je vous aime. Bye